différents de chez nous ici. C'est un peu normal. Je pense qu'on a trouvé notre cible. Sans attaque, Noct. Bravo. On continue comme ça. Ils ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. En avant Tu n'as suis... jamais dit que la meilleure défense, c'est que la balle Vous avez décidé quoi pour la destination suivante Rien tant que la voiture n'est pas réparée. Ensuite, baie de Galdina. Et une fois là-bas, on prendra un bateau. Comme ça, le playboy ici présent pourra enfin se marier. Ah, je vois D'abord les joies du carénage, et ensuite les joies du mariage. tout ce que vous avez Allez, on y est presque Ça va va C'est clair Hey mais qu'est-ce qu'il te prend qu y en a, a déjà un qui essaie de nous tuer. Tu m'as fait exprès Ok, mission accomplie. Tiens, qui appelle Allô Salut, c'est Cindy. La chasse se passe bien Salut. Ouais, on est fini. Ça tombe bien. J'ai une autre mission pour vous. Cette fois, il faut retrouver un disparu. C'est un chasseur qui s'appelle Dave et qu'on n'a pas vu depuis un moment. On m'a dit qu'il serait peut-être coincé dans une cabane. Une cabane, tu dis Ah, je vois. Bien compris. On s'en charge. Alors Qu'est-ce qu'elle dit, Cindy On doit retrouver un certain Dave. Il a disparu dans la nature Ouais. On raconte qu'il se cache dans une cabane. Que dirais-tu d'aller faire un tour au nord Une tranchée de Euh, C'est pas un peu risqué comme quoi Pas si on est bien préparé Un message? Oh, ah Est-ce que tout va bien? Maintenant, oui. Ne parle pas trop vite. Je ne pas. <tousse> pas une <connection>. ah <tousse> ah ah Oh, Regardez, qu'est-ce que vous dites de cette cabane Attends une minute, j'ai un plan. Eh, C'est quoi ce truc-là Cet animal est un taoïtien. Il empale ses proies avec ses défenses afin de les extraire du confort de leur terrier. Ah ouais oui, ça Nocte, je te prie. Ah, ah, Juste, ah, reviens. Ah, ah, ah, pas... ah, Merci. De rien. C'est ah, parti. Regarde ça Remarque bien. Merci. Eh ah, Et... a... ouais, ouais. Hé hey, D'où vous sortez, vous Alors c'est toi, Dave le chasseur On te cherchait. Ça va aller Désolé pour le dérangement. Je suis coincé ici depuis que je me suis tordu la cheville. Ah. Les monstres n'étaient pas comme d'habitude. J'ai réussi à les éliminer, sauf un plutôt coriace. Vous n'êtes pas des chasseurs, mais vous êtes costauds. Ce serait sympa que quelqu'un finisse mon boulot. Ça vous dit Ok. On s'occupe du problème. Vous êtes courageux. Je vais vous dire où je l'ai vu la dernière fois. Prêt pour la baston Chasseur ou pas, on va lui montrer de quoi on est capable. Je chasse les bicornes depuis des lustres. Mais j'en avais jamais vu avec des cornes rouges. Les nuits sont de plus en plus longues. Ça provoque peut-être des changements chez les monstres. On ferait bien de faire une pause, avant de se lancer dans la bataille. Ok. Mais il faut qu'on trouve un lieu où camper. Heureusement que le clan des chasseurs est là pour protéger les civils. En fait, ils sont presque comme nos patrouilles de police. C'est une organisation indépendante. Mais ils ont un peu le même rôle. En tout cas, ils sont bien plus entraînés au combat que chez nous. En comparaison, je sais pas trop si je mérite l'uniforme de garde royale. Parce que tu crois qu'on t'en aurait fait un spécial si tu le méritais pas T'as même un insigne qui prouve ta valeur. Il n'est pas donné à tout le monde de recevoir un uniforme personnalisé de la garde royale. Porte-le fièrement. Mmh. Je me demande si on pourra un jour remonter dans cette magnifique voiture. Ouais, c'était bien d'être assis toute la journée. Et surtout de pouvoir faire la sieste. Marche, ça, c'est limite. Surtout pour ceux qui ont grandi à la ville. Imaginez que vous marchez vers un bâtiment. – J'ai pensé à une nouvelle recette. – Vivement qu'on y goûte Nous y sommes. Ça arrête là pour aujourd'hui. Ok. C'est bon. Je monte la tente. T'as appuyé pile au bon moment. Ah <rire> <rire> oh, mais comment j'assure quand je veux Moi aussi, je veux me téléporter, c'est pas juste. Hein Qu'est-ce que... Hum Y'a un truc bizarre Non, rien. J'ai rêvé. Elle est quand même bien, hein Depuis qu'ils sont revenus, c'est Sid qui s'est occupé d'elle tout seul. Elle n'est pas à mettre entre les mains du premier venu. Ça doit pas être simple. Il a fait du bon boulot. C'est une beauté. Elle mérite d'être bien traitée. T'as intérêt. Enfin, si tu veux pas que Sid t'envoie à la casse. Prends soin de la voiture et elle prendra soin de nous. Ouais, la voiture. Un peu de repos. Ça me tentait pas trop de camper, mais la nourriture est super Tu m'en vois ravi. Sérieux, Ignis, nice, t'es trop fort Si t'étais pas là, je sais pas ce qu'on mangerait. En cas de besoin, y a toujours des cup noodles. Tu peux pas t'en passer, hein, c'est dingue ça. Pourquoi toi aussi t'aimes bien ça, non Ouais, alors. Mais quand tu seras marié, ce sera fini pour toi tout ça. Ah ça, tu ne pourras plus faire ton difficile. Faudra pas sauter le dîner pour ensuite aller te faire des nouilles instantanées en pleine nuit, hein. Ouais, j'essaierai de faire un effort.